Voilà, alors je vous laisse la parole. Je... je vais être très, très bref. Merci, merci d'être venu. Euh, <coughs> J'ai fait 30 ans de films en, en pellicule. Et puis, euh, je suis entré en, en vidéo avec ce film. Et euh, tout à fait en douceur, puisque j'avais une caméra vidéo. Je continuais à faire des films en 35 mm. Et un jour, la personne avec laquelle...

Je commençais à vivre, c'était l'histoire d'une rencontre, à ramener de, euh, du marché une dorade royale. Et euh, je lui ai euh, demandé de la filmer, parce que je, trouvais, et je lui ai demandé le prix. Alors euh, elle m'a donné le prix, et le film est, et a commencé comme ça, et le premier plan du film, je crois, c'est une histoire de dorade. Pourquoi ce film

c'est pourquoi filmer, pourquoi je suis venu filmeur, pourquoi euh, j'ai commencé par raconter des histoires avec des comédiens et que petit à petit, euh, pour aller chercher autre chose et parce que le matériel même, je veux dire, euh, évaluait, euh, je me suis dit, il y a autre chose à filmer.

Et petit à petit, je me suis aperçu que ce qui m'entourait, c'était ça qui me plaisait, moi. Alors je me suis posé la question d'homme de, de spectacle, ce qui me plaît euh, n'est pas forcément de plaire à une salle. Alors j'ai conservé cette, euh, ce côté personnel, mais j'ai essayé de le structurer dans son, dans son élaboration, dans son exposition. dans

de respecter les règles du, de, de la construction des, des histoires avec une exposition avec euh, avec une fin et là euh, c'était un film sans fin parce que quand vous continuez à vivre avec quelqu'un la seule fin c'est une séparation il hein. n'y a pas d'autre dans les histoires alors c'est pour ça que heureusement qu'elle m'a dit un, un moment

que euh, ce que nous vivons, si tu continues à le filmer, ne nous appartiendra plus, donc, c'était l'interdiction de filmer qui m'a offert la fin. Ça pour vous dire que, euh, effectivement, je ne peux pas répondre à votre première question, pourquoi, mais pourquoi en faire un film et vous le présenter à vous, voilà. C'est-à-dire que je suis un homme de spectacle qui a travaillé énormément...

La, la construction de ces films euh, à histoire et à comédienne. Et quand je suis passé à un autre type de, de film, j'ai gardé ça. Voilà. Pour continuer à communiquer quand même, malgré la particularité des films, avec euh, ce que j'appelle la salle. Je suis né dans la salle et je mourrai dans la salle. Voilà. Mais pour répondre massivement pourquoi.

C'est peut-être pour eux, euh, simplement, avec euh, des images et des sons, célébrer quelque chose qui était important de ma vie, par exemple. Je pourrais vous raconter ça. Et, et peut-être éveiller chez chacun euh, euh, une, une, une sorte de vision fraternelle de sa propre vie et, et de voir, pendant le temps de la projection, comment il l'a regardé, lui, sa propre vie. Parce que là, il est témoin de quelqu'un

qui la regarde. Donc y a, il pourrait y avoir, il pourrait y avoir, à part chez tout le monde, mais une petite, un petit aller et retour. Voilà. Entièrement sur le sentiment amoureux. Parce que, en dehors du sentiment amoureux, il n'y a, a, a pas de film. Le film ne vit que de ça. Hein. Donc on se dit, il y a Françoise, Alain et un pied caméra avec une caméra dessus. Donc quand même un..

Un acte assez euh, on va dire prémédité mais en même temps ce qui est ce qui est très fort c'est qu'on a toujours l'impression que la caméra elle est là pour capter ce qu'il y a de bien la première fois et qu'on n'a pas on n'a jamais l'impression que euh, les choses sont faites parce qu'il y a une caméra la caméra elle est juste là euh,

et elle documente ce qui, ce qui n'était pas avant et ce qui arrive et ce qui advient pour la première fois. Et c'est ça qui est très fort en fait. Et euh, moi j'ai envie de dire c'est sans doute pour ça que le film existe. C'est pour, pour, pour documenter, pour, faire, pour créer une sorte d'archive universelle d'une histoire d'amour naissante en fait. Le, le problème des, des, des, des gens qui parlent dans, dans

un micro qui présente leur visage c'est que euh, s'il y a un texte avant s'il y a une préparation euh, il y a euh, une mémoire qui fonctionne le texte euh, il faut le dire c'est pas la parole c'est pas la parole et, et dans le film il n'y a, oh, a jamais eu de texte c'est à dire qu'on mettait en place un petit dispositif effectivement et puis oh, on se lançait on allait

alors, c'était même, quelquefois, c'est 20 secondes d'une petite conversation qui fait 3 ou 4 minutes. Il y a toute une série d'astuces pour euh, donner ce, ce côté et on n'en ne, on faisait jamais les choses. Ce qui fait que, pour obtenir ce, ce, ce que vous dites, c'est le, le, le direct, le spontané, le, voilà, ce qui n'est pas fabriqué, ce qui n'est pas... Fabriqué.

C'est ça l'obsession des cinéastes qui, euh, qui peuvent, qui ont un pouvoir sur vous, qui peuvent fabriquer des images pour provoquer des sentiments chez vous et qui, qui euh, orchestrent tous les plans en fonction de ça. Moi, j'orchestre mes plans maintenant en fonction uniquement de mon propre sentiment. Est-ce qu'il est juste Et est-ce que l'image et le son que je fais est juste par rapport à ce que je ressens Et pointe à la ligne

ne cherche pas à vous emmener. Là, je savais que, en faisant le film, je pouvais emmener les spectateurs, j'oserais dire, un peu dans l'amour, hein comme Thérèse que j'avais fait avant, qui a été très bien accueillie par le public, parce qu'il était entièrement dans l'amour. Mais ça, c'était une forme tout à fait différente. Quand vous êtes là, vous êtes quand même sur un terrain où, euh, qui est partagé par tout le monde.

Sauf, j'ai remarqué, là, euh, finalement, le cinéaste, euh, je, je me dédouble un petit peu, n'était pas, pas astucieux, c'est que, de temps en temps, il faut sortir du duo. Il faut aller ailleurs. Et je trouvais, par exemple, les, les chars d'assaut, les, les, les corbeilles dans le métro, qui sont... S'il n'y a pas ça, le, le couple n'est pas intéressant, parce qu'il vit là-dedans, aussi. Alors, heureusement que là, il y a, de temps en temps,

une situation dans une, euh, dans une, dans une époque ouais, dans, et, et dans, dans l'histoire du, du, du genre humain, si je veux dire. Hein. Est-ce que c'est un film qui a été fait à deux Ou est-ce que c'est vraiment votre film voilà. Que je me souvienne bien, parce que ma mémoire, quelquefois... Euh, c'est venu... Non. Vous commencez à, à cadrer des moments de votre vie à filmer,

euh, et puis un jour vous vous projetez ça. D'abord vous vous mettez un certain temps à vous le projeter. Vous laissez filer la chose comme ça. Et puis un jour euh, vous vous projetez la cassette. C'était des cassettes à cette époque-là. Et vous, vous dites que vous êtes cinéaste. Effectivement quand vous filmez votre vie, euh, vous c'est un, un, un cinéaste qui filme. Mais il y a quelque chose qui se passe là

et puis vous enterrez un peu l'idée parce que vous vous dites ah, bon bah, c'est très joli, il y, a, il y a 15 minutes amusantes mais euh, un film c'est autre chose alors vous laissez tomber mais vous continuez à filmer et comme Françoise avait travaillé avec un, un, un documentariste très intéressant qui s'appelle François Reichenbach elle était euh, appliquée dans le cinéma donc elle était consciente de ce que je faisais c'était pas... Euh,

puis petit à petit, euh, on a fini par euh, travailler tous les deux, se mettre devant la pellicule, et puis couper des petits morceaux, les mettre et mettre les plans les uns derrière les autres. Et puis on a construit le film ensemble. Et comme moi, je le... elle savait manipuler la vidéo, moi pas du tout. Je ne l'ai jamais appris d'ailleurs. Et euh, je l'entendais qui faisait clac, clac, clac, clac, clac. Et elle est entrée dans le film.

Mais elle ne m'a jamais, sur le tournage, fait une observation. Elle n'a jamais demandé de tourner un plan. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a été d'une sorte d'intelligence. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupait que d'être qu'on soit ensemble devant le résultat. Et de prendre des quelques décisions à deux. Voilà. Pourquoi ne pas avoir gardé le secret du visage L'avoir dévoilé Alors, ça.

Et ça, c'est une question de presque de cinéaste. Hein c'est que eh, on a fait, à chaque fois qu'on fait un plan, d'abord euh, là, on est, je suis pressé de les faire, parce que c'est au moment où la vie se déroule devant euh, devant moi qu'il euh, faut que je prenne ma caméra, il faut que je filme et puis et en même temps il faut que je parle, parce que c'est pas des euh, pas des phrases qui ont été rajoutées, c'est fait dans le

euh, une bonne question. Le secret du Pourquoi elle ne l'a pas Le... Oui. Alors, au début, euh, je, je faisais très soin pour ne pas la gêner, de ne pas prendre son visage. Et elle était beaucoup plus libre. Euh, simplement, avec sa parole, je, je, je volais sa parole, mais pas son visage.

Et petit à petit, ça a constitué la structure du film. Le film s'est équilibré autour de ça. Et quand j'ai voulu euh, revenir à son village, j'avais l'impression de tourner un film avec des acteurs. Vous voyez On voyait ça dans les autres films. Et ce film-là rejetait ce type d'image. Alors je me suis dit, c'est quand même difficile. Euh, moi, j'avais décidé, de toute façon, je lui ai dit, moi, je ne me, je me montrerai pas

à la base. Je fais le film, je, je, je te regarde, je nous regarde, mais ce n'est pas la peine que je retourne la caméra vers moi, ce n'est pas utile. Qui... C'est ce que je pensais. Et puis petit à petit, je me suis dit, euh, quand le film est devenu un film, c'est-à-dire quand on a eu conscience que c'était un film et qu'on a monté ce qui existait déjà et qu'il a fallu le finir, <coughs>

est-ce qu'on pouvait imposer au spectateur une absence de visage pendant euh, une heure, une heure d'un hein. Alors j'ai décidé à, dans, de le montrer par fragments. J'ai trouvé une solution qui correspondait à celle du film, c'est-à-dire au, au rapprocher, aux objets au, et aux au visages qui étaient euh, euh, pris en, en plutôt en gros plan, et j'ai construit un corps entier.

Vous voyez le corps entier, mais petit à petit par morceaux. Voilà. Donc c'est un. Effectivement, c'est un secret. Et, et il, est, il est très facilement.. Aucun, personne n'a fait l'expérience. Moi, si j'avais tenu une, un petit journal de cinéma, il y a un moment où on la voit sur deux images. Quand elle s'avance de la mer, on la voit parfaitement nettement. On aurait pu sortir un photographme, mais ça va voir exactement quel visage.

Mais vous c'est une... la loi du film qui petit à petit vous impose une certaine façon de filmer et rejette euh, une autre. Euh, bon, elle, est, elle est partie prenante des choix que vous, faisiez, euh, que vous faites, par contre. Non, mais Elle est tout le temps, j'oserais dire, en scène. Hein. Oui, tout le temps. Mais euh, je, lui, je lui demandais si elle voulait bien le faire. Oui. Et, et quelquefois, elle me disait non.

Et euh... non, c'était des rapports assez simples. C'est un peu une affaire entre cinéastes, vous voyez. Et je me suis toujours posé la question des films intimes, mais je dis d'une grande intimité, parce que ça c'est une intimité quand même un peu transposée. Hein Elle est quand même d'une euh, vraie intimité réelle entre un homme et une femme qu'on n'a jamais eu encore aujourd'hui au cinéma.

Je parle de l'intimité totale, hein, totale. Et, et j'attends avec impatience, je ne le verrai certainement pas moi-même, hélas, un couple formidable qui, euh, un jour, fait un film où ils filment absolument tout, ils sont tous les deux filmeurs, il faut qu'ils soient tous les deux filmeurs, et leur vie, leur vie réelle. Et ça, on serait très surpris entre la distance qu'il y aurait entre ce travail-là.

Et ce qu'on voit à l'écran, surtout dans les choses de l'amour, surtout dans les choses de l'amour. Ça. Le cinéma est encore très, très, très. Euh, un peu enfantin, un peu nul, un peu adolescent, boutonneux, et. Euh, ça va pas du tout. Hein. Pardon, je pas oui. tout à fait fini.

Euh, est-ce que quelquefois, elle vous a demandé de filmer certaines choses Par exemple, on la voit beaucoup avec des oiseaux morts. Euh, à plusieurs reprises, ça revient à ça. Est-ce que c'est elle qui vous a demandé de filmer ça Ou est-ce que est, ça s'est trouvé comme ça peu... C'est mon goût un petit peu morbide pour les... Euh, j'ai filmé mon, mon père au bord de la mort, oui. ou j'ai filmé dans un autre film mon père mort. Mmh

ce qui fait que je ne peux plus demander à acteur de faire le mort parce que ça, ça, ça peut paraître être actuellement francesque. Et euh, non, non, c'est moi-même qui, moi qui, qui, qui plaçais la main et, et, et oui, c est, c est, il faut lui placer la main. Hein. Oui. Et en fait, c'était la première fois que je voyais un film qui filmait un petit théâtre comme ça, aussi proche, aussi, euh, aussi minuscule, près, de, près du filmeur.

Et ça m'avait bouleversé en fait. Et là, ça m'a nouveau bouleversé. Alors, quand j'étais jeune homme, moi, j'adorais aller voir les westerns parce qu'il y avait des grands paysages. Hein Et euh, ça me distrayait. Hein Mais je me suis aperçu que dans la vie, comme j'étais, je ne le suis plus parce que j'étais opéré de la cataracte, comme j'étais myope, je, je, je, les détails. Euh,

me donnait le tout. Je commençais par le détail et puis après, je, une fois j'inventais le tout ou je l'avais après. Mais j'ai toujours vécu le nez un peu sur les, sur les visages, sur les mains, sur les choses. Donc euh, ce sont des films de myope. Hein. Voilà, c'est des films de myope. Qui ne couvrent pas entièrement la vie, mais...

Euh, quelquefois dans le détail, on a toute la vie, hein, si le détail est très concentré. Voilà. Le, le titre est merveilleux, la rencontre. Parce que ce qui est très ce qui est très beau dans le film, c'est qu'évidemment, la rencontre, il euh, n'y a pas qu'une rencontre, il n'y a pas que la vôtre, Effectivement, il n'y a pas que la rencontre amoureuse. C'est que la, Une rencontre, c'est quoi C'est une première fois et c'est un contact

je dirais que c'est l'affaire de chaque plan. Ce qui est très beau dans le film, c'est que chaque plan apparaît comme unique, comme unique, comme une première fois, et il est toujours question de contact aussi. C'est-à-dire un objet au, au contact d'un autre, un objet qui est posé sur une table, et c'est la rencontre de cet objet avec la table. C'est la rencontre de l'escargot avec le corps de Françoise. C'est la rencontre... Et, et c'est ce, ce, ce qui est très émouvant dans le film, plan par plan. C'est-à-dire que...

Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, je pense que chacun peut le ressentir de différentes façons. Mais chaque plan est une, est une venue, d'une certaine façon, et célèbre d'une certaine manière aussi la rencontre entre deux corps, qui peuvent être deux objets, etc. Et, et ce que je trouve très, là aussi très, très, très, très émouvant, c'est que c'est votre histoire unique, singulière, mais qu'elle peut effectivement s'ouvrir à un imaginaire beaucoup plus, beaucoup plus grand, et,

et c'est la force de la voix, par exemple, de, de votre voix, à vous, de celle de votre compagne, qui, euh, qui ouvre chaque plan sur des, sur des contrées comme ça d'histoire très très euh, très belles, que chaque spectateur peut effectivement euh, euh, s'approprier. Et c'est ce qui est très... C'est pour ça que pour répondre à la question de, effectivement, pourquoi le film, et vous avez très bien répondu sur la question de, cette expérience-là qui est la vôtre peut être la nôtre, par une sorte d'identification, etc.,

mais surtout par la question simplement du de la, du sentiment de découvrir chaque plan et de, de rencontrer chaque plan. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette, cette idée-là. Que chaque plan est une rencontre. Et là je vous rencontre, hein, pour faire un peu des liaisons hein, qu'on ne fait pas entre les plans, euh, c'est euh, je ne présente pas ce film-là, je ne parlais pas au public pendant, pendant des années et des années, je ne pouvais pas du tout le.

Puis maintenant que euh, le temps est passé, je me détache un peu du, du film pour ne ne, ne l'analyser que par rapport à mon parcours de travail. Hein. Je ne suis plus dans, dans, dans, dans l'émotion et dans le, la difficulté et en même temps là le, le plaisir de communiquer avec le spectateur, la pudeur, tout ça. Maintenant, ça n'a plus de et je l'ai regardé là le, le film.

Ce qui, est, ce qui est étrange, c'est que c'est mon premier film euh, subjectif, disons, entre, enfin, intime, et qu'il est entièrement sur pied, il n'y a pas un plan à la main pratiquement. Et qu'après, j'ai commencé à devenir un instrumentiste, c'est-à-dire à tenir la caméra à la main, et à me trouver dans un état de, de souplesse et de, et de réaction et de précision par rapport à ce que je filmais, dix fois supérieur.

Et j'ai appris la caméra. Hein, parce que là, je ne l'avais pas apprise. Donc, comme dans mes films, je elle était sur pied. Et elle était vraiment à côté, intimement à, à côté de nous. Mais je, vois, je voyais tout le temps le pied à côté de nous. Alors que là, je la pose sur ma table de nuit, je l'ai dans mon sac. Euh, c'est un passage familier, comme euh, si j'avais une petite flûte. Euh, voilà. Et c'est un pas énorme.

Moi j'ai commencé avec des grosses caméras avec euh, des, un cadreur, un pointeur, un chargeur, un chef opérateur, etc. Un, un opéra, un, un opéra. Et je termine ma, ma vie de cinéaste avec un bonheur fou, avec une caméra que j'ai dans ma poche. C'est-à-dire mon outil de travail, mon instrument de travail, mon, mon piano, mon, ma, ma, ma, ma, mon pinceau. Euh,

porte-plume, voilà, j'y suis, j'y suis. Et ça, ça a été ma, j'ai vu ça il y a 22 ans, c'est ma, ma première euh, libération euh, économique, cinématographique, mentale, sans équipe. Moi je trouve que c'est un film très intime.

J'avais déjà vu Irène, j'avais trouvé très intime. Celui-là, je le trouve encore plus intime. Oui, il l'a. Et très touchant. Et vous avez une science de l'image, un art de l'image extraordinaire. Et des couleurs, rien que pour quelques images, ça vaut le coup de <rire> votre film. Il y a des choses ça, très le, très belles. C'est le début de la, de, de la vidéo, ça. C'est un, un, vieux, un vieux système. Et c'est un, un film qui a été tourné en vidéo.

Mais qui, est projeté, qui a été projeté dans les salles en 35 mm. Et pour passer de la vidéo aux 35 mm, c'était des sommes, mais incroyables. Et que je n'avais pas, que le film n'avait pas. Alors c'est un film qui est photographié en 35 mm sur une télévision. Ce qui est bien de son côté, un petit peu. On voit de temps en temps des, un peu une trame. Hein, parce que la télévision, c'est un balayage, vous voyez, c'est comme ça.

Et donc, ça n'a coûté que la pellicule sur une heure et demie, un, un, un négatif et un, un positif et un négatif. Quel a été votre laps de temps pour réaliser ce film C'est fait autour de, de même pas une année, hein, c'est l'année 64, donc ça fait 22 ans. Il voilà. a fait par fragments oui. oui, et puis. Euh,

je fais autre chose et puis euh, et puis il y avait des périodes sèches hein et puis il y avait des déchets il a fallu organiser ces morceaux euh, voilà. vous passez à autre chose c'est jamais découpé en fait c'est juste un petit moment de temps et euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de comment vous décidez de

d'orchestrer vos, vos plans au sein du film comment, Voilà, comment ça, comment ça marche C'est-à-dire moi, euh, que la, le comment fonctionne la vie, c'est ma base. C'est-à-dire comment je vis et comment je filme doit ressembler à comment je vis. Donc, euh, c'est l'ordre chronologique d'abord. Une chose qui s'est passée après une autre, on n'avait pas avant parce que ça ne marchera pas.

C'est une, une idée absurde, mais en même temps j'y crois. Donc euh, il y a d'abord l'ordre naturel du tournage qui est respecté. C'est déjà énorme. Hein? Et puis, bon, ce qui est mauvais tombe, et ce qui reste, on, on garde ce qui les plans qui s'attirent. Mais jamais un instant. C'est-à-dire dans des films, par exemple, quand il y a une scène de

il y a plusieurs plans, etc. ça monte, ça descend, etc. et les gens croient qu'il y a une continuité mais en fait c'est fait de plusieurs plans qui mettent quelquefois des heures et tourner chacun mais les acteurs doivent raccorder sur tout ça et en fait c'est une succession de choses qui ne vont pas ensemble, qui font semblant d'aller ensemble alors moi je ne choisis que des qu'en continuité voilà, ça commence, ça se termine et après c'est autre chose c'est autre chose

donc euh, alors le problème c'est quand commence un plan et quand il se termine c'est-à-dire qu'il faut qu'il commence moyen et qu'il monte et puis dès qu'il commence à, à un tout petit peu à perdre son souffle etc il faut couper. Et chacun euh, coupe à sa façon hein. et selon l'époque de sa vie c'est-à-dire qu'il y a des choses qui qu l'attirent alors il a tendance à les laisser un peu plus longtemps il y a des choses qui qu l'attirent moins

elle est coupée, mais le film, quelquefois, réclame le contraire. Il y a quelquefois une, une bisbille entre le cinéaste et son film. Mais est-ce que tout est en direct, par exemple, au moment où le, le comprimé est effervescent euh... Tout à fait en direct. Si vous écoutez bien, si vous êtes euh, dans le son, euh, ça ne peut pas être doublé. C'est-à-dire vous ne pouvez pas re refaire d'un côté, euh, le, avoir le son direct

de la du... et, et en même temps que la voix soit aussi mélangée mais un, un, un cachet qui, qui se dissout dans l'eau ça m'a toujours fasciné dans la vie c'est-à-dire un jour peut-être que j'en filmerai un hein. et quand le jour arrive vous êtes quand même euh, intérieurement très boosté vous êtes vous êtes boosté par ce par

par cette envie que vous avez depuis longtemps de faire, de filmer quelque chose mais dans quel contexte, c'est à ce moment-là que euh, ça peut durer de longtemps et puis vous, vous, vous mourrez, vous n'avez pas fait hein, des, des tas de films qui se dissolvent, des, des tas d'envies. dans... et là je suis arrivé à un moment du film où ça m'est apparu très... très fort mais il fallait trouver le verre il fallait voir euh,

à quelle hauteur d'eau il fallait mettre, dans quelle lignée, c'est là où il faut travailler, c'est là où on travaille. Et au moment où votre image est faite, sur pied, vous n'écrivez surtout pas de texte, vous y allez. Prenez votre inspiration et vous plongez dans la piscine. Alors ça marche ou ça marche pas Là je trouve que ça marche à être sur le cachet.

C'est-à-dire que vous pouvez avoir une image qui vous plaise ou un moment qui vous plaît. Euh, je Il pleut en voiture, par exemple. Euh, mais euh, si vous l'avez rencontré une fois, vous vous remettez en situation de pouvoir euh, refilmer avec un son direct, avec le fait voilà. de retrouver l'émotion à ce moment-là. Il y a un plan, par exemple, dans, dans la voiture où, où il pleut. À la, je suis à l'intérieur de la voiture. Je l'ai vu là. Ça m'a rappelé quelque chose

et qui dure un petit peu, je, je, je parle de choses un peu, puis il y a un silence, etc. Ça m'intéressait parce que, s'il n'y avait pas eu une chute, le plan aurait dû être coupé bien avant. Mais à un moment, elle rentre dans la voiture. Et elle dit deux phrases en direct, comme ça, très banal, qui fait que cette attente a, a une raison. A une raison. Alors ça, c'est des, des accidents. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé à l'intérieur de la voiture, je ne savais pas que ce plan...

Ça m'intéressait de parler à l'intérieur de cette voiture avec la pluie. Mais c'est elle, c'est le hasard, l'imprévu. Elle est rentrée dans la voiture off et elle a fait la fin de, du plan. Donc le plan existe à cause de ça. C'est un mélange de, de, de, de, de travail et d'imprévu. Sur la question des histoires, cest que le, le, le film, pour moi, est gorgé d'histoires euh, à partir de celle de

d'Alain et, et de Françoise. Hein, et que, euh, voilà, c'est vrai que chaque plan, c'est vrai que le plan de l'escargot qui, qui glisse sur le corps, etc. Voilà, c'est une petite histoire pour moi. Enfin, c'est une petite aventure, d'une certaine façon. Et, et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous, vous poser, puisqu'on peut établir comme ça par même des effets d'écho, de rime entre les plans, même à distance plus ou moins régulière. Il y a beaucoup de questions de sommeil hein, dans le film. Ça revient souvent.

La question du sommeil, des personnes qui dorment, etc. Il y a le plan de votre père, le, le, il y a quelques plans de Françoise en train de dormir, avec le chat notamment. Euh, le passage très drôle sur Arsène Lupin, par exemple. Vous y avez une page d'Arsène Lupin, ça amène le sommeil. Est-ce que. Je trouve ça très beau, cette, cette, cette reprise comme ça de l'idée de sommeil, de la somnolence, de la rêverie. Quelque chose qui, dans le montage, vous est, vous est apparu comme ça un peu évident

parce Il y a, y, a, y a des objets quand même, le lit, euh, rien n'est plus filmable qu'un lit, et hein. même n'importe quel cinéaste qui filme euh, en dessous du niveau de la mer, filme bien un lit. Hein. Et les personnes qui dorment, c'est fascinant parce que on peut leur voler leur image tranquillement. Hein. Ils sont très concentrés sur, sur eux-mêmes, c'est magnifique.